On a une équipe qui est chaleureuse, qui est dynamique et qui est surtout très volontaire. Et euh, on a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité sur certains postes assez spécifiques pour trouver le candidat qui saurait trouver sa place auprès de nos clients et auprès des autres collaborateurs. Et aujourd'hui, on est très fiers de l'équipe qu'on a. Oui, chacun a des compétences et des savoir-faire qui sont complémentaires et on a le sentiment que l'équipe évolue en même temps que l'entreprise. Donc c'est une très grande force.